Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir deux petites astuces. La possibilité de séparer facilement un objet, une fonction qui est quand même relativement connue. Et une autre, la possibilité donc de modifier un dégradé et de le partager ou de ne pas le partager. Donc la première chose, la fonction de séparation. Donc là, nous avons un seul chemin constitué de 21 nœuds. Grâce à la fonction ici, chemin séparé. J'obtiens maintenant donc. Je dégroupe mon objet ici. Voilà. J'obtiens donc chaque objet avec quatre nœuds. Ce qui me permet, grâce à l'outil dégradé, de modifier. Donc je clique sur cet objet. Et je peux modifier voilà, son dégradé indépendamment des autres. Ce qui n'était pas le cas quand j'avais l'objet en un seul chemin. Alors si je souhaite... « Modifier la couleur du dégradé ». Alors voilà, ici je vais mettre un jaune beaucoup plus pétant, donc celui-là par exemple. On voit qu'automatiquement, les dégradés ont été modifiés, parce que je n'ai ici qu'un seul dégradé identique. Alors on va tout de suite aller dans les préférences d'Inkscape. Ici on clique sur « Dégradé » et on fait « Interdire le partage des définitions de dégradés ». Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais modifier ce dégradé là, voilà, je, je veux remettre un, un vert, eh bien, les autres dégradés ne sont pas affectés parce que chaque dégradé modifié est indépendant. Et on le retrouve maintenant ici dans la petite palette. Vous voyez, il a rajouté ce dégradé. Voilà pour ces deux petites astuces. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.